Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide du poti, du poti loulou, du petit croc croc Il s'agit de Regard. Régard, un personnage qui euh, sera, aura toujours une place spéciale dans mon cœur, Étant donné que ça a été mon premier véritable support et c'est avec lui et eh bien euh, notamment que je suis arrivé master pour la première fois Donc c'est vrai que c'est un personnage euh, bah, qui encore une fois me motivé Le truc c'est qu'en faisant ce guide, euh, alors c'est une mise à jour bien sûr du guide qui avait qui est très vieux, mais il y a eu des petits changements, alors Regarde n'a pas eu un véritable rework à proprement parler mais c'est juste qu'on lui a apporté plein de petits passifs au niveau de ses talents et ça fait plaisir honnêtement même si par rapport à ce que je viens de dire c'est quelque chose qui, je me suis rendu compte en préparant le guide que en fait le perso, les petits changements qu'ils ont fait sont super mais ils sont pas assez loin et justement je pense que le perso il faudrait qu'on aille encore plus loin Peut-être un mini rework ou peut-être juste améliorer encore les, les, les passifs mais en fait ce qui est frustrant c'est de se dire que Regar pendant. Regar est très très vieux, c'est l'un des premiers supports du jeu, un des premiers healers du jeu et au final à l'époque où les supports étaient pas très intéressants Regar il était vraiment le plus le plus cool de tous en fait. Sauf que maintenant il y a eu plein de nouveaux supports qui sont arrivés, il y a eu plein d'anciens supports qui ont été rework et en fait je me dis que Régard. ah si j'enlève cette nostalgie, bah en fait je préfère les autres en fait, c'est terrible de se dire ça Et je sais normalement là je vous fais une vidéo sur Regarde Je devrais vous le vendre comme pas possible Et là je commence par ça Mais bon, Regard malgré tout est un personnage très intéressant C'est l'un des premiers véritablement healer d'Heroes of the Storm Qui a un double emploi Qui certes n'est pas forcément une méga fontaine de soins Comme d'autres supports peuvent l'être Mais qui va contrebalancer ça par un aspect offensif indéniable C'est un personnage, donc c'est un support corps à corps et Le fait que ce soit un support corps à corps ça joue énormément dans sa prise de position, dans, sa prise, dans ses prises de dégâts C'est à que c'est un support qui a plus de points de vie bien sûr que les autres forcément puisqu'il est au corps à corps Et de l'autre côté eh bien vous allez avoir une bonne tonne de dégâts hein. C'est l'un des supports qui fait le plus mal avec euh, bah, Stukov en, en tête de file. Mais c'est vrai que Régard a énormément de dégâts à ce niveau là donc Régard a vraiment cet aspect offensif Le truc c'est qu'évidemment comme c'est un support cac, Vous ne devez pas faire n'importe quoi Il y a de certaines games où vous allez être tenu très longtemps à distance Sans pouvoir vraiment profiter de l'aspect corps à corps Et d'autres où vous allez pouvoir beaucoup plus vous amuser Et à ce moment là bah, vous allez rouler sur l'adversaire Presque comme un assassin corps à corps Donc euh, ça peut être très jouissif Régard à jouer comme extrêmement frustrant Donc on va y, on va y venir mais Régard pour commencer, sa forme de loup il n'a pas de monture, Rega, sa forme humaine est comme ça et euh, sa monture c'est le loup fantôme Temps de recharge 4 secondes, ça augmente la vitesse de déplacement de 20% donc il ne peut pas se déplacer à 30% de vitesse de déplacement mais en plein teamfight, eh bien, il peut passer en forme de loup même s'il prend des dégâts, ça ne le démount pas, c'est pas un problème et surtout, ce qui est très intéressant avec la forme de loup c'est que la première attaque sous forme de loup va vous faire sauter et mettre une auto-attaque qui fait 75% des dégâts supplémentaires Donc une très grosse auto-attaque qui fait très mal Et comme vous le voyez avec les valeurs niveau 20 Regarde, il met 230 de dégâts. Je viens de sortir le guide Anubarak. Un Anub c'est 175 comme ça, un truc comme ça au niveau 20. Donc, et ça, c'est l'auto-attaque de base en forme orc. Parce que si on prend en, en, en loulou, 407. Hein, donc c'est un sacré burst. L'intérêt aussi du loup, on va commencer direct les tips <rire> maintenant, ça va être aussi par exemple d'esquiver des skill shots. Vous passez par là, il y a un adversaire qui va vous route, vous savez qui va vous route, par exemple le Arthas va vous route. Hop, mettez le croc-croc, ça vous permet d'avoir une allonge. Vous avez également, bon, on y reviendra après, mais... L'intérêt ça peut être de dash, à, à, par exemple, imaginons le hardcamp c'est des héros, ils me fuient, ils, ils veulent me taper, ils veulent me taper, voilà, regardez Arthas veut me taper, veut me taper, veut me taper, et hop on se sert du sbire pour fuir. Pour justement ne pas, pour, en gros ça vous sert d'allonge Vous pouvez vous en servir d'allonge Attention aussi, un truc avec le loup Il faut y penser aussi en teamfight Vous avez pris votre croc croc, ok vous mettez des auto-attaques C'est bien, pensez que c'est 4 secondes Donc à la sortie, dès que c'est de retour Vous pouvez euh, balancer le croc croc Sachant que c'est un, alors c'est pas un reset d'auto-attaque timer Vidéo From Zero To Heroes dessus Mais ça peut meubler deux auto-attaques C'est à dire que quand vous passez en forme orc Vous pouvez faire Hop, hop, voilà dans l'idée Une auto-attaque et vous finissez de meubler l'autre auto-attaque avec le croc-croc. C'est -croc. pas vraiment un reset d'auto-attaque timer, c'est plus un meublage. L'idée, c'est que les deux autos peuvent se... Bah là, je viens de me le rater, mais les deux autos peuvent se succéder assez vite. Vous pouvez gagner un petit peu de dps comme ça, un petit peu de burst. Donc, Régard, fa... la forme de loup est très importante à bien maîtriser. Beaucoup de régards oublient de repasser en forme de loup en plein team fight ou autre. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Et comme vous le voyez, il y a un gros burst sur le croc-croc. Le problème, c'est que par exemple contre un pic comme Arthas une fois que vous avez fait votre croc croc, bah c'est bien, vous avez mis les petits dégâts, mais ensuite vous êtes prisonnier au milieu de son, de son, de son slow et vous faites comment pour vous extraire Donc très ça peut être très compliqué, les regarde. Après on a le sort principal de soins, la salve de guérison, sort de Warcraft 3 euh, chez euh, le chasseur des ombres. C'est tout simplement une vague de soins qui rend 570, donc c'est des valeurs niveau 20 hein, je le rappelle, 570 points de vie à un allié, puis qui se propage à deux autres alliés dans les 7 mètres en leur rendant... 570 points de vie chacun à une époque le premier porteur prenait plus de heal que les deux autres ça a été harmonisé donc maintenant il n'y a plus de petits trips il n'y a plus de petits tricks tri tri ou tips pardon euh, là dessus parce qu'à l'époque vous pouviez par exemple soigner en principal principalement le, le premier là ça change rien que vous fassiez ça ou que vous fassiez ça ça changera rien je le rappelle mais à chaque fois dans le, la from zero to heroes sur les raccourcis j'en parle très souvent en support, mais pas qu'en support, le Alt A pour lancer un sort sur soi-même est extrêmement important. Regarde, en fait partie, il y a 3 spells sur 4 qui doivent se claquer en Alt R, enfin Alt pardon, éventuellement. Ce qui est intéressant par exemple, c'est de se soigner avec la salle de guérison Alt A pour pouvoir soigner le mec de loin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas soigner directement le mec En fait, ce qui peut être intéressant, c'est que parfois vous allez avoir deux euh, alliés. C'est à dire que par exemple, il y a un allié ici, un allié ici. En fait vous allez servir de balise de relais, parce que si par exemple bah, je suis trop loin, ah bon là ça, ça va je suis encore emporté. vous voyez là je peux pas me soigner, ça ne soignera pas l'autre. Donc ça va être très important avec regard de bénéficier de votre mobilité pour pouvoir servir de relais par exemple avec un gars. Si un de vos potes est là et il y a un autre pote là, et eh bien vous allez soigner lui, vous allez vous mettre au milieu pour que, la bal pour que le soin rebondisse sur votre allié. Parce que si jamais vos alliés, ça peut arriver hein, quand vous êtes en support que vos, vos potes euh, se, se, se dispersent hein, Vous connaissez quand vous avez joué à Auriel Karazim c'est toujours frustrant euh, Bien sûr quand vous jouez avec ces personnes là, bah, pensez justement à vous, à, à vous euh, rassembler pour pouvoir avoir les soins Mais avec Régard du coup vous pouvez soigner potentiellement deux cibles assez lointaines l'une de l'autre Sachant que les soins... Sont, peuvent rebondir mais j'ai remarqué quand même Que c'est généralement les mecs qui ont le moins de PV euh, Sur lequel ça rebondit en priorité Donc euh, ça je suis pas sûr de moi Mais j'ai remarqué que c'est souvent le cas Donc euh, peut-être que c'est pas si chanceux que ça L'intérêt bien sûr Avec le Alt A bah, par exemple encore une fois aussi C'est de vous soigner vous et de soigner les autres On y reviendra mais le, à, le, la vague de soins Une fois qu'on aura le le 10, notamment la guérison ancestrale et le bouclier de terre C'est vrai que le soin peut être un peu plus à privilégier sur vous Pour permettre en sorte que les, deux, les, les autres spells partent sur vos alliés euh, En attendant, donc ça c'est la bague de soins Vous pouvez soit directement mettre le mec Mais pensez à faire relais pour vraiment pouvoir toucher 3 personnes en tout hein, Ça c'est vraiment le très important Sinon, ben sinon c'est juste un heal sur une personne, c'est dommage quoi euh, Ça marche aussi sur les sbires si je ne dis pas de bêtises Je crois pas qu'ils les virer, je sais ah plus s'ils si l'ont viré mais bon c'est pas très grave de toute façon euh, Donc voilà pour la salle de guérison 8 secondes de temps de recharge, 55 de coups en mana et on va attaquer un des problèmes de regard aussi, c'est euh, ces consommations en mana qui sont quand même assez importantes Donc faut vraiment pas faire n'importe quoi C'est aussi pour ça euh, que le choix des heals va être très important Si un mec a, est quasiment full PV, ça sert à rien de lui mettre un heal, hein. vous allez gaspiller votre mana Donc euh, laissez les Globes, etc. faire leur office euh, Sauf bien sûr bon, si y a un Zeratul Genji et que le moindre tick de PV est important Mais globalement, laissez, euh, si le mec a 90% de ses PV, c'est bon, hein. il, peut, euh, il pourra remonter tranquillement par contre, aussi quelque chose d'important avec Régard, si vous êtes en forme de loup et que vous lancez un A, vous perdez votre forme de loup, donc vous avez 4 secondes. Donc je dis pas qu'il faut toujours d'abord faire le croc-croc et mettre le heal, bien sûr, hein, la priorité c'est est-ce que mon pote va mourir donc j'ai pas le temps de faire le croc-croc. Mais l'idéal, je vois beaucoup trop de Régards aussi qui lancent leur spell en forme de loup et du coup qui perdent le croc-croc et qui perdent le dash aussi. Donc faites-y attention c'est que de l'adaptation, ça, ça. je peux pas vous dire bah, faites ça tout le temps ou faites ça tout le temps C'est à vous de voir en fonction de la situation Mais pensez-y, c'est une erreur qui se fait très souvent euh, chez les Regards Régard, comme on le voit, il est assez offensif Il a aussi du soin, Il c'est un, un support qui est très flexible Il est apte, enfin il est à l'aise dans quasiment toutes les situations C'est ce qui fait son point fort mais aussi son point faible Régard, personnage, du d'huile Il a de l'utilitaire, il a de la move speed, il est agressif il peut servir sur le, le wave clear, il peut servir à plein de choses, il a une purification, il peut servir à plein de choses. Mais le problème aussi c'est qu'il n'excelle dans aucun véritable domaine. Donc certains supports peuvent trouver leur enfin peuvent sortir je dirais leur épine du jeu leur, en étant justement spécialisé dans ce système là et donc pouvoir être draft dans cette optique là. Régard, euh, c'est plus délicat, hein. Régard, c'est un peu bon bah plein de heal ont été, ont été ban. Bon bah Régard, c'est jamais mauvais. L'intérêt par contre de Régard et c'est là que vous allez comprendre pourquoi.. Une des fois où on peut vraiment draft un regard en mode ⁇ il me faut du wave clear euh, ⁇ en draft hein, bien sûr, c'est par exemple notre équipe n'a pas du tout de wave clear, je vais peut-être plutôt privilégier un regard au moins on pourra assister un petit peu sur le wave clear, puisqu'on a le bouclier de foudre. regard à ce niveau-là est très très fort chez les supports. Euh, la plupart des, des supports ont été nerfs sur leur côté wave clear, sauf Régard, même si Régard aussi, mais ça ça suffit pas. Le bouclier de foudre, 62 coups en mana, temps de recharge, 8 secondes Imprègne l'allié ciblé de foudre qui inflige 140 points de dégâts par seconde aux ennemis proches Dure 5 secondes Alors ça marche sur vous, donc le Alt Z par exemple, ça lance le Z sur vous L'intérêt, ça va être de faire des petits dégâts comme vous le voyez Ça fait plein de, petits, plein de petits tics Donc généralement, vous faites ça et ensuite vous mettez des autos Et vous voyez, là on est sur des valeurs niveau 20 mais ça met des patates hein. Ça met des patates euh, Des carry peuvent prendre très très très très cher Et vous pouvez assister justement l'agression de votre équipe avec ça Ça peut être très utile bien sûr Régard peut être très très fort pour faire des camps évidemment, alors ça veut pas dire que vous devez abandonner votre équipe Mais généralement bah, vous avez le solo laner quelque part, le tank sur la mid lane Et un carry distance sur une autre lane qui tient pendant ce temps Et vous avec un de vos carry vous allez faire un camp Donc mine de rien par exemple sur Alterac vous allez faire très très très souvent les camps Sur euh, Jardin de la Terreur par exemple, bah, c'est un perso qui va apporter énormément Qui va permettre de faciliter la prise de camp le problème aussi que je vois souvent avec les Regards c'est les Regards justement qui se prennent pour des spécialistes. Et Kublik, c'est des supports. Regards c'est un support avant tout. Mais il a ce gros, cette grande force. Et pareil pour les sbires, bien sûr pour les sbires. Vous voyez, vous mettez ça, ça nettoie très très très vite une vague de sbires. Pour un support, c'est vraiment très très bon. Alors, du coup. Commençons par le, le slow, le seul contrôle véritablement de Régard C'est aussi un des problèmes de Régard, il n'a pas de hard CC C'est véritablement qu'un slow Totem de intéresse. 50 de coups en mana Temps de recharge 15 secondes Donc là on voit un 8-8, donc c'est des CD courts 4 sur le loup, 15 sur le totem Donc c'est beaucoup plus long Plante un totem qui ralentit les ennemis proches de 35% Totem dispose de 476 points de vie et dure 8 secondes Donc vous mettez un petit totem Vous voyez en plus au moment où vous mettez le E Et au moment où vous mettez le E on voit son air d'effet ce totem là va slow de 35%, il n'est généralement pas détruit, les gens ne pensent pas à le détruire et c'est important des fois de le détruire notamment au 16 mais on y reviendra. Mais du coup ce petit totem là, eh bien, il peut faire le café pour permettre par exemple tout simplement eh bien, de mettre les dégâts. Vous avez le bouclier de foudre, le mec est ralenti, ça vous permet de mettre vos auto-attaques, de pouvoir rattraper le gars avec le loup et en plus bah, de faire en sorte que le bouclier tempête tape en permanence. Donc ça c'est vraiment... Très très cool sur Régard. on va pouvoir attaquer maintenant les talents Et je rappelle aussi, petit tips, si vous voulez wave clear de loin, faut y penser Vous pouvez mettre le totem, vous pouvez lui mettre le, boucle, le, le, le bouclier de foudre Vous pouvez le mettre sur le totem pour pouvoir clear de très très loin sans vous exposer Ça peut être mis aussi, mince je l'ai mis sur moi-même Ça peut être mis sur le, par exemple un spire, sur un camp ou autre ça peut marcher bien sûr sur, sur un héros généralement sur vos, vos potes ça va être plutôt sur les tanks par exemple avec une Johanna c'est très très fort parce que vous mettez le bouclier de foot sur une Johanna elle va aller wave clear et là pff, toutes, les, toutes les vagues de sbires sont détruites c'est aussi pour ça que Régard est très fort sur Sanctuaires Inferno par exemple puisque sur Sanctuaires Inferno Régard il apporte énormément pour la récolte de squelettes en plus des camps même sur BOE par exemple On pourrait dire Bon bah c'est les immortels En fait Régard est un des subs Qui fait le plus mal Donc bah, il apporte du race Il apporte de la course aussi à l'immortel Et sur une map comme BOE Il y a des grands axes Sa move speed et ses slow Vont être mis à contribution Bémol quand même Régard sur les, les longs fights eh bien il souffre un petit peu Parce que bah, il a que La selle de guérison pour soigner Donc ça peut être euh, très vite euh, Délicat pour pouvoir tenir en vie Toute son équipe Parlons des talents Pendant qu'Arthas s'amuse Avec son gros dragon Donc nous avons Honnêtement, Régard a un arbre de talent avec énormément de possibilités. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de build avec des grandes écoles, genre build A, build Z, machin. C'est Régard, chaque palier, en fait, il y a énormément d'hybridation. C'est un perso où il va y avoir beaucoup de choses. Donc je vais décrire tous les talents, on y reviendra à la fin sur des builds. Mais honnêtement, quasiment tout est viable. Il faut quand même, bien sûr, un peu de synergie dans vos, dans vos choix. Mais globalement, il y a un talent dans tout l'arbre de Régard qui est vraiment poubelle. On y reviendra après. Du coup Niveau 1 je vais commencer par euh, l'aspect peut-être un talent que j'aime beaucoup euh, C'est le totem colossal qu'augmente la portée et la distance du lancement de totem de l'intérêt de 50% Ça vous permet de le poser plus facilement, donc poser plus loin Et en plus le radius est plus grand donc le mec va être slow bien plus loin Vous n'avez pas de CC avec regard, donc euh, pas à part ça Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une grosse assise, ça peut sauver la vie, ça peut calmer l'adversaire J'aime beaucoup le totem colossal Sachant que il y a un petit truc Avant c'était un talent niveau 7 qui a été fusionné C'est que le totem colossal Et bien vous pouvez le lancer Maintenant vous voyez l'air d'effet est très très grande quand même hein, Vous le voyez avec ce, cette assise Et maintenant avec ce niveau 1 Et bien vous pouvez le replacer Alors le truc avec ce totem C'est que ça ne dure pas plus longtemps C'est juste que vous pouvez le repositionner Pour couvrir encore plus d'espace Et ça j'avoue que j'aime beaucoup Vous mettez le totem là L'adversaire essaye de vous courir après Il a fini, hop, on le remet là Sachant que ça peut permettre d'économiser des points de vie au totem Et je vais venir sur un nouveau type sur le totem également euh, Dégage Arta s'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi tranquille Quand vous voulez taper des tourelles par exemple Vous voulez taper une tourelle Et bien vous pouvez poser un totem Et c'est le totem qui va prendre en priorité l'agro des tours Ça ne marche pas avec l'effort avec le nouveau système d'agro, Ça marchait avant Mais ça marche toujours pour les tours Donc vous pouvez poser le totem Qui va prendre des coups Et vous pouvez... Mince, attendez je vais juste le dégager parce que là il m'énerve Dégage, hop, voilà Donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir poser ça et taper par exemple avec votre équipe le truc Sachant que vous pouvez, alors j'ai remarqué que ça peut marcher de temps en temps Mais c'est pas une valeur, euh, une valeur sûre on va dire Mais vous pouvez également potentiellement avec ce niveau 1 sauver des coups de tour A une époque c'était pas possible et j'ai remarqué que dernièrement ça marche Bon là vous voyez il l'a pris quand même le dégât il l'a pris le dégât. Mais des fois, il ne le prend pas. Donc vous pouvez le repositionner. Vous voyez, là il l'a pas pris. Là il l'a pas pris Donc ça peut, ça peut servir aussi à On va dire remettre euh, l'agro des tours Donc ça peut être très très cool à ce niveau là Faut bien y penser Ça peut sauver la vie de vos potes hein. Ça c'est aussi utilitaire Mais ça peut sauver la vie de vos potes Donc revenons sur les talents On a également la course du loup Porte de la vitesse de déplacement sous forme de loup De 20 à 30% Donc vous avez enfin une vitesse de monture normale Très pratique sur les grandes cartes Comme Valmody vous allez pouvoir traverser beaucoup plus vite la carte et rejoindre vos équipiers etc pour les rotations compter du dragon également très très très très fort Et si un héros adverse est touché par une attaque de base portée sous forme de loup fantôme réduit son temps de recharge de 1 seconde Qu'est-ce que ça fait Et eh bien ça fait que en PVP Votre loup au lieu d'avoir 4 secondes de temps de recharge il n'en aura que 3 ça vous permet de plus facilement croc croc Ou plus facilement en fait de croc croc et repartir plus vite avec le loup si jamais c'est la merde on dégage quoi En course du loup très très bon Vraiment un très bon talent plus de croc croc donc plus de dégâts et en plus plus de vitesse de déplacement Vous pouvez potentiellement esquiver plus facilement les sorts adverses Donc c'est vraiment pratique On a ensuite la charge électrique Un talent qui est pas loin d'être vachement bien mais frustrant c'est-à-dire que ça augmente la rayon du le rayon du bouclier de foot de 25% Qui dit augmentation du rayon de bouclier de foot dit plus facilement de dégâts grâce au bouclier de foudre Ça rend un montant également de points de vie équivalent à 30% des dégâts que le bouclier de foudre inflige au héros adverse. Donc ça ne marche pas en PvE, ça ne marche qu'en PvP Et là on se dit, bah c'est trop bien, le porteur du bouclier va pouvoir être soigné Eh bien non, ça soigne Régard, ce qui est complètement con Si ça soignait le porteur du bouclier, ce qui devrait être fait je pense Eh bien... Ça permettrait quoi Ça permettrait tout simplement euh, de, de, un petit peu comme le dragon de Lily mais en version, euh, en meilleure version. Bah, Regar, on sait qu'il a toujours été très apprécié par la plupart des tanks, euh, par, par, des tanks ou par des assassins mêlés du Illidan, du Kerrigan. Enfin, je veux dire, le Regar Illidan, c'est un combo qui existe depuis très très longtemps. Euh, Butcher, euh, Regar, Regar enfin, je sais pas, Zeratul, Regar, euh, Kerrigan, Regar, plein de corps à corps. Il va pouvoir leur apporter beaucoup de choses Et donc c'est vrai que la charge électrique C'est dommage qu'elle ne soigne pas le porteur du bouclier Parce que bah, si Rega il veut soigner Il se le met sur lui-même Et s'il le met sur un allié ça soigne l'allié Sachant que les soins ne sont pas dingues euh, On va pas se mentir C'est pas énorme Regardez au niveau 20 Je vais le prendre les, les, les soins sont alors. toujours sympathiques hein, Mais c'est pas. déjà il faut être au corps à corps pour que ça marche Donc des fois bah, vous ne pourrez pas vous soigner comme ça hein. Un tank va reculer aussi des fois Mais vous voyez Bon, les soins sont pas sont pas incroyables. C'est 21 types de soins. Bon, si vous êtes bien sûr au milieu de tout le monde, ça peut quand même bien plus soigner. Mais c'est pas pas un énorme île, C'est un petit île supplémentaire. Est toujours appréciable Mais c'est quand même dommage que ça marche Le jour où ça marchera sur le porteur Là ce talent deviendra vraiment intéressant à mon sens euh, Niveau 4 niveau 4, On a encore une fois un talent sur le loup Un talent sur le Z Et pas de talent sur le E mais un totem On va commencer par le man de foot Que j'adore personnellement Parce que comme on l'a dit Régard il est assez manavore Quand bouclier de foudre inflige des dégâts à un ennemi Sbire, monstre, héros, tout ça tout ça Ça rend 4 points de mana jusqu'à un maximum de 100 points de mana Le Z coûte 62 mana C'est très facile en fait d'avoir un Z gratuit Grâce au de foudre Sachant que le maximum est à 100 points de mana Vous pouvez limite si vous êtes dans une vague de sbires, vous pouvez limite gagner euh, du, du, du mana en fait en claquant un Z vous allez déjà rembourser le Z mais en plus de ça regagner de la mana et en tuant les Globes bah vous récupérez donc vous allez récupérer de la mana grâce au monde foudre donc moi personnellement j'aime beaucoup sachant que Régard va aider on va dire aux au vagues de sbires. dans les teamfights il va pouvoir Z un tank qui va très facilement rester dans la mêlée ou un assassin mêlé et en faisant les camps bah, il récupère de la mana aussi donc très appréciable le monde foudre mais le problème c'est qu'il y a la concurrence du totem de soin Le totem de soin c'est un temps de recharge de 30 secondes. Alors le totem de soin c'est un sort générique à la base sur les supports, même si la plupart l'ont perdu. Totem de soin à la base c'est 45 secondes de temps de recharge ou 60 secondes de temps de recharge, je sais plus. Comme Régard est un chaman, totem de soin c'est vraiment pour les chamanes à la base, et eh bien il a un CD spécifique, 30 secondes de temps de recharge, qui est le plus petit temps de recharge d'un totem de soin du jeu. Et quand il pose donc ce totem de soin ça rend héros alliés proches un montant de points de vie équivalent à 2% de leur maximum de PV chaque seconde pendant 10 secondes. Donc ça fait qu'en CD effectif, si votre totem de soins reste là, reste disponible, ça fait que vous l'avez toutes les 20 secondes en gros pour pouvoir soigner. Donc c'est quand même très appréciable. Ce qui est bien avec le totem de soins, c'est que comme le totem de terre. Vous pouvez bien sûr vous en servir aussi pour prendre l'agro détour, mais comme vous le voyez, le totem de soin il est très très fragile, donc faut faire attention à pas le poser dans les vagues de sbires ou autre parce que bah, sinon euh, un adversaire même sans faire esprit, il va détruire votre totem. Donc le, le totem de soin, comme le totem de terre, il peut servir par exemple parfois à checker des buissons, à donner de la vision. Le totem peut donner de la vision. Le totem de soin aussi peut le faire. Ou par exemple vous mettez le totem de soin dans le buisson, l'adversaire ne le voit pas. Et vous vous soignez. Le problème du, to du totem de soin, moi j'adore le totem de soins mais c'est vrai que je préfère le monde food. Pourquoi Parce que le totem de soin c'est très très très très fort. Sur Sanctuaires Infernaux vous avez les, vous savez, les petits buissons. Vous mettez dans le buisson de derrière et comme ça vos alliés peuvent se soigner. Le truc c'est que la plupart des alliés ne font pas attention au totem de soins. Donc vous pouvez pinguer pour leur indiquer justement euh, le, le totem de soin. Mais ce qui est vraiment dommage... Avec le totem de soin, c'est que voilà, comme j'ai dit, vos alliés n'y font pas forcément attention et ils se détruisent très vite. Mais bon, le totem de soin, ça apporte sur les dives, ça apporte tout simplement du soin supplémentaire sans gaspiller de la mana par exemple sur un heal principal. Ça vous permet d'avoir double tic de soin, un perso qui peut manquer un petit peu sur la durée, donc très appréciable. Au niveau 4, on a un autre talent, c'est le cœur Farouche. Augmente la régénération de vie de Régard de 75% en forme de loup fantôme, donc vous régénérez beaucoup plus vite vos PV. Les attaques de loup fantôme rendent également 1% du maximum de mana de Régard, et portent ce bonus à 5% contre les héros. Donc quand vous faites un croc-croc, en gros, vous récupérez de la mana, c'est pas énorme. En gros, en PvE, c'est pas terrible. C'est en PvP où ça va être très intéressant, parce que vous récupérez 5% de, vos P... de votre mana max. En early game c'est pas fou, en late game c'est vraiment bien mais généralement en late game vous avez moins de problèmes de mana donc Le cœur farouche, je le trouve un peu moins intéressant pour égard. L'intérêt de... c'est plus la régène de points de vie plus que vraiment le gain de mana parce qu'en fait les trois talents sont du mana Lui il redonne du mana, lui il économise du mana et lui il redonne de la mana mais faut se jeter dans la mêlée pour pouvoir vous rendre du mana, ce qui n'est pas forcément facile. Parce que quand vous avez des problèmes de mana, généralement, <rire> c'est que c'est la merde. <rire> et euh, du coup, ce qui, est, ce qui peut être intéressant, c'est plus que vous n'avez pas besoin de vous il vous avec la régène de loup et soigner les autres. Mais bon, si vous êtes en forme de loup, bah, c'est bien mignon, mais à un moment donné, il faudra lancer ses spells. Donc euh, c'est pour ça que en privilégier je dirais, man de foudre au thème de soins, mais le cœur phare rouge est malgré tout un très bon talent. Palier 7. Alors 7, il y a des super talents sur égard, mais le problème, bah, c'est qu'il y a la purification. La purif est quasiment. Indispensable sur Régard Dans 80 voire dans 90 voire 95% des games La Purif sera obligatoire Même s'il n'y a pas énormément de contrôle J'ai fait une QM la dernière fois Il euh, n'y avait aucun hard CC en face Mais il y avait une bourrasse de Falstad. Bah tu bourrasques un de tes assassins mêlés euh, Le Falstad il ne peut rien faire, il se fait détruire Donc la Purif, très très important Je rappelle que la Purification a plusieurs utilisations a Plusieurs manières de le faire Vous pouvez euh, l'utiliser au moment du contrôle bien sûr mais vous pouvez surtout la pré-purif, il y a un grab de stitches, hop, et ça ne marche pas. Un cocon d'Anubarak qui a à partir, hop, le cocon, alors ça demande beaucoup de réflexes bien sûr, mais ça demande de la lecture du jeu, vous voyez, un route d'Arthas par exemple, on l'enlève et c'est bon, le mec s'en sort. Purification, c'est indispensable dans, encore une fois, 90 à 95% des games. Mais si jamais il n'y a pas vraiment besoin de purification, un talent qui est très très fort aussi, c'est le totem lié à la terre. C'est probablement bah, dans les 5% ou 10% des autres games, où vous allez probablement jouer ce talent. Puisque ça augmente les points de vie du totem de terrestre de 100%, permet de tanker beaucoup plus les coups de tour. Et bah, en gros, bah, l'équipe ennemie ne pourra pas tuer le totem globalement hein, si vous jouez ça. Euh, mais encore une fois, purif trop pas fort. Les héros adverses ralentis par totem de terrestre voient leur vitesse d'attaque réduite de 40%. Et ça, par contre. C'est une compo qui manque de contrôle, par exemple, imaginons, c'est une compo qui est partie sur un Renorticus en face et qui va mettre beaucoup d'auto-attaque, etc. Euh, une Tracer également, du coup, on manque un petit peu de... Là, le totem lié à la terre, il devient très très très intéressant, puisqu'il réduit, alors, s'il y a beaucoup d'auto-attaqueurs à... enfin, en face et qu'il y a très très peu de CC, totem lié à la terre, excellent, puisque la vitesse d'attaque, le mec est slow. Et en plus il voit sa vitesse d'attaque réduite C'est une sorte de rayon réducteur qui est vraiment très très intéressant Et c'est un niveau 7, les rayons réducteurs Généralement c'est une personne au 13 Là c'est globalement euh, potentiellement toute une équipe adverse Donc le totem lié à la terre est très très fort Mais encore une fois purification Et enfin sans étonner, les attaques portées euh, sous forme de loup fantôme Donc le croc croc réduisent les temps de recharge des capacités de base de 2 secondes Honnêtement je sais que souvent la plupart des regards Quand ils jouent pas purif ils jouent ça Je trouve pas ça ouf euh, globalement parce que Déjà, il bah, faut croc-croc un héros, et c'est bien de réduire le temps de recharge des sorts, mais généralement, bah, vous allez quand même avoir toujours un problème avec Regard, c'est la mana. Donc avoir plus de heal, c'est bien, mais euh, le truc c'est que si vous mourrez, il bah, n'y euh, aura plus de heal en fait. Donc purification obligatoire pour moi, et si vous jouez pas purif pour moi, c'est totem lié à la terre. C'est rare d'avoir le croc-croc, on va dire en mode, bon là, ça, ça peut être fait, etc. Si vraiment ça peut être fait, pourquoi pas, mais encore une fois Purif trop fort Neo 10, deux ultimes excellents sur Egar, qui ont toujours été excellents Quels que soient les patchs d'ailleurs, il hein, y a eu des moments où Guérison ancestrale était au-dessus Des moments où Bloodlust, Fury Sanguinaire était au-dessus Mais quelle que soit la période, les deux ultimes ont toujours été bons C'est juste que généralement on connaissait la Guérison ancestrale plus générique La Bloodlust un peu plus situationnelle Les deux ultimes à l'heure actuelle sont toujours très très forts Guérison ancestrale, 80 de coups en mana et 100 secondes de temps de recharge après une seconde, rend 2587 points de vie un héros allié. C'est vrai que c'est beaucoup, mais la guérison ancestrale a été énormément nerf euh, avec le temps. 100 secondes de temps de recharge pour un heal qui peut être bloqué par n'importe quelle anti Par exemple, une Ana qui va mettre une grenade, boum, pas de guérison ancestrale. Euh, Des cartes kain, il y a de plus en plus d'antilles dans le jeu. La guérison ancestrale, honnêtement, il faudrait la passer à 90 secondes de temps de recharge minimum. Parce que certes, ils ont réduit les valeurs de heal, ce que je comprends, mais il faudrait réduire le temps de recharge. 90 secondes, ça me paraît être un bon compromis parce que c'est vraiment, vraiment et peut-être réduire le coût en mana aussi de la guérison parce que c'est vraiment, vraiment cher, je trouve. Mais guérison ancestrale, très, très fort. Vous pouvez également vous la lancer sur vous avec un Alt Air bien entendu, comme n'importe euh, bah, quel sort euh, qui peut se lancer sur soi-même. L'intérêt de la guérison ancestrale, ça va être de pouvoir et eh bien remonter un allié. Vous voyez, je suis dans la merde, ah, et je me fais tuer, c'est terrible. Boum guérison ancestrale, je me remets quasiment full PV. C'est pour ça, hein, globalement, que les corps à corps adorent, regarde. Une Sonia qui vient rentrer dans le tas, elle est low boom, guérison ancestrale wow, et ça fait du bien. Bon là, c'est un, un, un mannequin qui a énormément de PV. C'est pour ça que ça ne donne pas l'impression que ce soit énorme. C'est pour ça que j'ai voulu le faire sur moi au début aussi. L'intérêt de la guérison ancestrale, vous pouvez faciliter. La, alors la guérison ancestrale, il faut de l'observation. C'est, euh, il faut pas claquer la guérison ancestrale quand un mec a un PV. Faut pas non plus la claquer trop tôt, mais il faut la claquer au bon moment. C'est toujours difficile. Le truc c'est que vous pouvez faciliter la guérison ancestrale Pendant qu'elle, vous voyez elle met du temps à hein, la guérison ancestrale C'est Après une seconde elle rend le montant de heal Donc pendant la seconde potentiellement le mec peut mourir Si jamais c'est le cas vous avez 10 secondes de temps de recherche sur la guérison ancestrale Comment vous pouvez faire pour Faire en sorte que la guérison ancestrale passe Vous allez avoir par exemple la chaîne de soins Qui va temporiser le temps que la guérison ancestrale parte Et j'y reviendrai avec le 13 Parce que le bouclier de terre par exemple Peut servir Le bouclier de terre ah Je le dis maintenant Normalement je ne fais pas ça Mais je vais le dire maintenant le, le shield Si vous mettez un shield à un allié Il va conférer 12% de bouclier En fonction des points de vie Maximum pendant 3 secondes Donc l'intérêt ça peut être De guérison ancestrale Hop, Et comme ça Le shield plus le heal Vont faire en sorte que Ça tienne le mec Pour que la guérison ancestrale passe Ça peut... Ça m'a déjà permis de mettre des guérisons ancestrales quasi impossibles à poser parce que j'étais trop en retard, j'avais été silence avant. Comment je réussis Je guérisons ancestrales instant et ensuite je balance tout, toute la sauce pour tenir le gars pour que la guérison ancestrale passe. Ça peut vous permettre de mettre des guérisons ancestrales qui peuvent changer la donne dans un teamfight. Une Sonia qui va mourir, qui revient full PV, ça change complètement la donne, hein, évidemment. Donc, on revient. Ensuite, vous avez la Bloodlust. Donc, là, on s'en fout. Je vais revenir sur n'importe quoi. Voilà, hop, juste purification par contre. Furie sanguinaire, 90 secondes de temps de recharge, 70 de coups en mana. Ça augmente la vitesse d'attaque des héros alliés proches de 40%. Très intéressant avec des, des persos qui en profitent, bien sûr, que ce soit assassin mêlé ou assassin distance. Un Raynor, par exemple. Leur vitesse de déplacement de 35%. Donc, le mec tape plus vite et va plus vite. Et rend un montant de points de vie équivalent à 30% des dégâts infligés à leur cible principale par leur attaque de base. Dure 6 secondes. L'intérêt de la guérison ancestrale, c'est que vous pouvez la lancer aussi en forme de loup, contrairement aux autres spells. Donc ça c'est toujours cool. Et l'intérêt c'est que voilà, pendant 6 pendant secondes vous avez une espèce de god mode pour vos alliés. Le truc c'est que il faut que vos alliés en profitent bien, donc si vous la lancez, si vous la lancez sous un blind, par exemple sous un aveuglement d'Artanis, par exemple, bon bah c'est terrible. Il euh, y a moyen d'être contré, par exemple Bloodlust Legard, toute l'équipe va foncer sur un gars et le défoncer. Un des counters de, de, la, de la Bloodlust, c'est la la.. Euh, mince la Gust donc tout simplement deux Falstad, la Bourrasque qui va dégager tout le monde donc il faut faire attention à ça parce que vous pouvez potentiellement vous faire euh, annuler votre furie sanguinaire par les contrôles évidemment mais la furie sanguinaire très très à l'aise avec des compositions qui ont énormément pré bénéficié de l'auto attaque et des compos généralement genre on rentre dedans on fracasse du, du monde généralement encore une fois avec des assassins mêlés mais aussi des assassins de distance hein, euh, les Raynor, les, euh, les Cassia, les trucs comme ça peuvent en bénéficier mais on privilégiera la guérison ancestrale, les deux sont très forts, encore une fois les deux sont très forts, ça dépend de votre compo et de la compo adverse. Niveau 13, donc j'ai déjà parlé du bouclier de terre que j'adore parce que le problème de Régard c'est qu'il y a une seule forme de protection directement avec un, en dehors de l'ultime pour un allié, c'est la salle de guérison. Si vous mettez le bouclier de foot par exemple sur un tank pour le, pour le tenir en vie et pendant ce temps vous soignez des autres gars, ça vous permet d'avoir double outil de protection donc je suis vraiment... Un Fervent défenseur du bouclier de terre, mais ensuite on a le rat de marée, très très bon talent également, puisqu'il réduit le temps de recharge de la salle de guérison de 0,75 secondes par héros soigné, donc quasiment 3 secondes de temps de recharge en moins, ce qui est plutôt cool. Pour euh, bah c'est quasiment un peu moins de la moitié, donc c'est quand, quand même pas dégueu, un peu moins de la moitié, un peu même beaucoup moins de la moitié, mais c'est quand même pas dégueulasse. Euh, réduit son coût en mana également de 55 points à 40 points, donc on passe de 55 de mana à 40, donc économie aussi au niveau du heal, ce qui est bien parce que comme vous allez spammer vos sorts. Bah la consommation en mana est toujours très grosse donc là il y a quand même une réduction de la consommation donc c'est plutôt cool Si jamais vous avez pris ou moins de foudre ou de de soins ça vous fera que vous aurez beaucoup moins de problèmes de mana à partir du 13 Donc ras de marée très très bon talent Et là on va attaquer le seul talent vraiment poubelle sur égard c'est le Vifter. Utiliser salle de guérison sur un héros dont les points de vie sont inférieurs à 50% de leur maximum lui rend 493 points de vie supplémentaires en 5 secondes donc le problème de ce talent c'est quoi c'est que ce talent ne fonctionne que si le mec a moins de 50% de ses points de vie donc c'est pas terrible déjà le problème de ce genre de consommation c'est que c'est pas terrible mais en plus de ça, ça rend 493 points de vie en 5 secondes pour vous donner une idée, 493 points de vie en 5 secondes, vous se dire ah, ça va les valeurs sont pas dégueu, regardez le heal il fait 570 donc c'est un peu moins d'un heal principal sauf que le, ce heal là il est direct, au moment où il est parti le temps de recharge commence celui-là, il est 5 secondes. C'est 493 points de vie en 5 secondes. Donc vous divisez 493 par 5 et là vous aurez les vraies valeurs en fait. Donc c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible le Vifter. Et là on est sur des valeurs niveau 20. Hein. 493 points de vie. Si le mec a moins de 50% de ses points de vie et ça ça a up parce qu'à une époque c'était encore moins... C'est vraiment une pas terrible, hein. c'est vraiment de la merde hein, le Vifter. Donc... Moi j'adore le bouclier de terre, ça marche généralement en plus La plupart des porteurs du bouclier de terre sont souvent soit vous, soit vos tanks Regard a un pool PV quand même assez correct et les tanks généralement fonctionnent très bien avec Donc le bouclier de terre est très très fort avec eux pendant que vous soignez les autres qu'on ont un peu plus besoin aussi Niveau 16, telle. niveau 16 là aussi un palier excellent sur Régard. Je vais commencer par le totem d'emprise de la terre Puisque quand le totem de Lien Terrestre est lancé pour la première fois Il ralentit des ennemis proches de 90% pendant une seconde C'est quasiment en route, hein, on va pas se mentir, c'est quasiment en route d'une seconde sur Régard. Donc très très très fort, le mec est bloqué presque un séisme. C'est presque le, un mini séisme de Tral en fait. Hein, donc c'est très très très très très fort. Et bien sûr, ça profite du totem colossal niveau 1 avec l'air d'effet. Donc ça c'est vraiment cool. Le truc par contre, c'est que ça ne bénéficie pas du deuxième effet euh, du totem colossal quand vous la replacez. Ça ne remet pas un totem d'emprise de la terre. Ce serait peut-être un peu craqué. Ça pourrait être bon, mais ce serait peut-être un petit peu craqué. Donc non. Mais ça fait, ça donne vraiment un gros contrôle à regard. Donc très très à l'aise bien sûr pour. Faciliter la, la mise de dégâts de vos, vos coéquipiers. Une Liming, par exemple, bah, elle va pouvoir beaucoup plus facilement poser un, un combo, presque comme si c'était un, un route d'un pote. Hein, donc c'est très, très, très, très fort. Ensuite, on a le fin de loup. Attaque portée aux héros sous forme de loup fantôme leur inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 5% de leur maximum de points de vie et rend à Regard 5% de son maximum de points de vie Regard a beaucoup de points de vie donc 5% de son maximum de points de vie c'est pas dégueulasse mais l'intérêt du fin de loup c'est que déjà on l'a dit le croc croc il fait très très mal de base si en plus il prend 5% du maximum de points de vie ah, c'est vraiment pas dégueu regardez hop on va faire ça et vous voyez vous avez un, un 220 qui vient de tomber en heal ce qui est quand même pas dégueu en direct sachant que c'est à 4 secondes de temps de recharge hein, donc ça vous l'avez souvent mais l'intérêt c'est surtout eh d'avoir un burst encore plus violent hein. Vous voyez bon là les, le, le héros a beaucoup beaucoup de points de vie donc 807 de dégâts Mais c'est quand même très intéressant euh, ce genre de choses Le truc, le problème du fin de loup c'est que généralement au 16-20 avec Régard, vous avez de moins en moins la possibilité de rentrer au corps à corps En early il faut pas hésiter, Régard en early vous allez pouvoir tabasser comme pas possible Il faut quand même faire gaffe, penser au contrôle adverse hein, si vous chargez un Butcher Arthas euh qui ont tout, bon bah là ça se passe mal alors que s'ils ont tout claqué, bon voilà bah, vous pouvez y aller mais en early, généralement un regard va être très agressif prendre beaucoup de kills avec des ganks et autres euh, en late game, vous pouvez plus vraiment vous permettre de faire ça, faut vraiment attendre que tout soit passé pour pouvoir passer à, à sortir les, les crocs et, et les griffes, donc le fin de loup, ça dépend des games. Je dirais que totem d'emprise de la terre, vous ne raterez jamais. Fin de loup, ça peut être très très fort, comme vraiment pas terrible. Ensuite, on a la tempête croissante. Lancer bouclier de foudre sur un allié en place donne aussi une version de base sur Régard. Qui dit version de base dit pas de bouclier, pas de manque de foudre, pas de charge électrique, etc. etc. Mais le truc, c'est que chaque fois qu'un de ces boucliers inflige des dégâts à un héros adverse, leurs dégâts augmentent de 10% cumulable jusqu'à 15 fois. Donc ça veut dire que le deuxième bouclier, il fera aussi plus mal. Puisque même si c'est une valeur de base c'est bien marqué l'heure Donc à vérifier mais normalement ça marche pour le deuxième bouclier aussi L'intérêt bien sûr de la tempête croissante ça va être avec un build un peu plus basé sur le bouclier. Le problème de 16 en fait, c'est que sur le papier c'est pas dégueu, mais c'est pas terrible quand même. Enfin, bien sûr, c'est plus de dégâts, mais autant jouer. Si vous voulez des dégâts, vous jouez fin de loup. Si vous voulez de l'utilitaire, vous jouez totem d'emprise de la terre. Donc le build Z, c'est vraiment dans, un, dans une optique où vous avez draft par exemple, je sais pas, avec un Illidan et l'Illidan il se régale. On va bah, vous mettre Z pour vraiment lui, lui permettre d'avoir encore plus d'impact. Mais le, pour moi, le talent là sera viable. Enfin, déjà, ce, ce, build, ce talent là. Nécessite forcément de jouer le, le ZO1 Comme on l'a dit, le ZO1 n'est pas forcément dingue de base Tant que ça soignera pas le porteur Donc voir les dégâts Ça, ça, ça ne soigne pas le porteur Encore une fois, si c'était en fonction des dégâts euh, Si c'était le porteur, bon bah ça serait très très bien Puisque ça augmente aussi les dégâts Alors là, c'est juste un soin personnel pour Egar Si vous voulez vous soigner, vous jouez fin de loup Pareil, encore une fois Donc Tempête Croissante, c'est un peu le Bill Scarab Danube C'est-à-dire que ça force Et encore, même le Bill Scarab d'anub, je pense qu'il est meilleur Mais... Les talents du Z sont pas forcément dingues, et par exemple ça n'augmente pas le talent 13, vu que c'est une version de base, donc ça change rien sur le 13, ça change rien sur le 4 non plus. Donc il y a que le 1 qu'il nécessite, et sans ça, le talent perd énormément de sa force. Donc c'est vraiment pas fou, il faut si vous avez joué le Z au 1, pourquoi pas au 16, mais c'est pareil, vous, vous privez d'un énorme CC ou d'une énorme d'un énorme burst et euh, de, de sustain. Et généralement le burst est à privilégier plutôt que sur des dégâts sur la durée Parce que bah souvent les fights faut accrocher un gars vite et ensuite on passe à l'autre Donc c'est c'est quand même dur On va dire que le burst sera toujours meilleur que sur du dégâts sur la durée Parce que bah ça veut dire que le support adverse aura plus de temps de réaction Aura plus de temps pour réagir Sauf si vous l'inondez de dégâts C'est pour ça que le burst est généralement privilégié à euh, du dégâts sur la durée Et c'est pour ça que les dots sont un problème parfois en attendant, niveau 20, on va attaquer le 20, le palier 20 de regard est excellent, tous les talents sont viables On va commencer par le bouclier du nexus qui est un classique, 45 secondes de temps de recharge Confère à tous les héros alliés proches un bouclier égal à 20% du maximum de leur point de vie pendant 3 secondes Cumulable avec votre propre bouclier de terre du niveau 13 Donc, le bouclier du nexus, vous ne vous tromperez jamais, c'est pareil, très très fort Ensuite on a le retour rapide, 60 secondes de temps de recharge, donc un peu plus long, à l'activation, annule le temps de recharge des capacités Si vous avez le bouclier de terre, bah ça vous offre deux boucliers de terre, attention les boucliers de terre ne sont pas cumulables par contre Ça c'est un petit problème, c'est un petit bémol, les boucliers de terre ne sont pas cumulables Et vous pouvez avec le retour rapide mettre un premier shield, enfin vous mettez par exemple A, Z et un petit totem Retour rapide, vous avez de nouveau un totem, vous avez de nouveau un shield, vous avez de nouveau un heal, c'est très très fort et au pire, vous attendez que le premier soit terminé, vous lui remettez un bouclier. Ou sinon, vous mettez un bouclier à lui, un bouclier à l'autre. C'est une sorte de mini bouclier du Nexus si vous jouez bouclier de terre. Donc, euh, c'est pas dégueu. Le retour rapide est très très fort sur gars. Très souvent sous-estimé, mais il est vraiment très bon. Euh, alors, je crois pas que le retour rapide, par contre, euh, bah, il marche que sur les compétences de base. Hein, donc, euh, ça ne marche pas, je crois, sur le loup fantôme. Ensuite, on a la guérison ancestrale améliorée qui a vu des effets il y a pas très longtemps à être très bon. Parce que la guérison ancestrale, a été... elle était viable avant, mais elle était pas fou. Maintenant elle est vraiment buff avec Après 1,5 secondes, La guérison ancestrale est lancée une seconde fois Sur la même cible Les alliés proches de la cible récupèrent 1294 points de vie En fait ce qui est vachement intéressant C'est que la guérison ancestrale soigne en zone Donc je vais, je vais Hop et si on, main, on va reprendre et tout hop, On s'en fout Purif par contre obligatoire bouclier de terre, le totem d'emprise de la terre Le totem évidemment avec le 1 profite aussi Et guérison ancestrale, je vais prendre des dégâts et vous montrer un petit peu l'effet parce que dit comme ça, ça a l'air, ça a l'air dur. Mais en gros, une guérison ancestrale soigne en zone et elle repart après pour re-soigner en zone. Et ça, c'est très très fort parce que s'il y a des antilles par exemple, l'antille ne durera jamais assez pour pouvoir bloquer les deux. C'est pas possible. Donc les, la guérison ancestrale améliorée. Faut penser par contre et le problème c'est que les porteurs parfois ont du mal. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous soignez vous. Et allez vers vos alliés Comme ça ça soigne tout le monde Ou sinon vous soignez votre allié Et pensez-y Regardez bien le niveau 20 d'un regard Et s'ils jouent joue guérison ancestral amélioré Pensez à aller vers le porteur de la guérison ancestrale Comme ça boum, Tout le monde se pack Et les adversaires pensez que s'ils jouent ça Peut-être qu'on peut profiter du fait qu'ils vont se packer Pour balancer un spell euh, De l'autre côté Bloodlust amélioré augmente la durée et la portée de Furie Sanguinaire à 100%, pour, 200% Donc on double la durée de la, de la Bloodlust Elle passe à 12 secondes la Bloodlust et en plus sa portée est agrandie Donc vous pouvez la lancer de beaucoup plus loin Le problème de la, la furie Sanguinaire c'est que parfois si, il faut attendre aussi d'être assez regroupé pour que tout le monde en profite Là l'intérêt c'est que même un mec un peu loin il va, il va bénéficier de la Bloodlust Donc c'est vraiment très très très très pratique ça n'augmente pas euh, le soin, c'est le petit bémol j'irai de la guérison centrale améliorée, c'est que ça n'augmente pas la, les valeurs de heal. Pour bon, moi il pourrait le passer à au moins à 40%, voire 50% des dégâts euh, infligés, peut-être un petit 40%, mais parce qu'il manque un petit truc je trouve à la guérison centrale améliorée, mais c'est vraiment pas mal quand même, hein, c'est vraiment pas mal. Donc Régard a des très bons niveaux 20. Voilà, je pense avoir fait le tour sur Régard, on va pouvoir attaquer euh, les, euh, les builds on va dire. Le classique c'est totem colossal, totem de soin au moins de foudre. Hein, le, le, allez je vais mettre totem de soins Purification évidemment, guérison ancestrale, bouclier de terre Totem d'emprise de la terre et au vin, bouclier du nexus Ça, ça c'est un truc passe-partout sur Régard, Il n'y aura pas de problème à ce niveau là euh, Vous pouvez bien sûr moduler ça en changeant Avec un loulou euh, au niveau 1 Au 4 vous pouvez jouer, et pareil par exemple Imaginons je joue course du loup au niveau 1 Vous n'êtes pas obligé de jouer cœur farouche au niveau 4 Ce pas parce que vous allez jouer loup 1 que vous allez forcément jouer loup 4 Il y a une mini synergie Mais c'est pas un truc dingue donc vous pouvez tout à fait jouer par exemple Totem de Soin malgré tout au niveau 4 ou Mande Foudre au niveau 4. Vous pouvez jouer Purification euh, au niveau 7, évidemment. Bloodlust ou Guerre d'Astral, on s'en fout. Les deux sont très bien. Niveau 13, vous pouvez jouer par exemple Ra pas Et de problème. Niveau, euh, niveau 16, bah, vous pouvez jouer euh, Fin de Loup Et éventuellement. C'est pas parce que je suis parti Course de Loup que je joue Fin de Loup, mais c'est vrai que forcément il y a une synergie entre le Course du Loup, puisque vous réduisez d'une seconde si vous l'utilisez en PVP, forcément avec le Fin de Loup ça proque. Hein. Niveau 20, eh bien je sais pas, moi le retour rapide ou le bouclier du luxus, on s'en fout, tout fonctionne, la blue de améliorée, pourquoi pas, donc là dessus il n'y a pas de problème. Le véritable build je dirais, c'est potentiellement un build Z comme je disais sur euh, Régard, ce qui est simple c'est le palier 1 et le palier 16, y a, comme vous le voyez c'est souvent des talents qui se font écho, donc ça ne veut pas dire que si vous jouez totem colossal au 1, vous êtes obligé de jouer totem d'emprise et terre, et ça ne veut pas dire que si vous jouez course du loup, vous êtes obligé de jouer fin de loup, mais il y a quand même clairement une synergie, par contre si vous jouez charge électrique au 1, et vaut il mieux jouer tempête croissante au 16, donc vous n'êtes pas obligé de le faire mais généralement il y a le build Z, vous n'êtes pas non plus obligé de jouer Z au 4 malgré tout, vous pouvez, jouer, vous pouvez jouer totem de son au 4 et bouclier euh, de terre il avec le tempête talent. croissante et vous il mettez voilà, le shield sur un pote, blablabla, bla bla bla. mais bon c'est pas terrible en vrai, comme... mais bon voilà, j'espère que ce guide regard vous aura aidé, il, il y a eu pas mal de petits talent. tips, euh, j'espère encore une fois voilà que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, on se dit à bientôt pour de prochaine vidéo, à plus dans le Nexus et bah bah bah bah bah. Incomprés. Oubliez pas les croc-croc, C'est -croc. important Le croc croc c'est la vie Et le follow aussi Le like aussi L'abonnement de la chaîne Youtube aussi Et puis je crois que j'oublie un truc J'oublie toujours des choses Ah oui la cloche Je suis vraiment une cloche d'avoir oublié La cloche Ouais je suis pas toujours inspiré sur les blagues Bisous